Ouais, je ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, moi, je comprends pas ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Hein en France, hein, mesdames et messieurs, il y a des débats sur qui est-ce qui mérite le ballon d'or. Vous voulez le donner à qui, le ballon d'or hein Vous voulez encore le donner à Messi, le voleur hein Celui qui vient prendre les salaires au Paris Saint-Germain, qui ne met même pas 10 buts C'est lui que vous voulez encore lui donner Celui qui a volé à Lewandowski Qu'est-ce qu'il a fait Vous voulez le donner à qui, là hein Ronaldo, il a été éliminé de la Ligue des Champions. Là, il n'y a qu'une seule personne qui mérite le ballon d'or. Arrêtez tout On arrête tout Thierry Henry, qu'est-ce qu'il a, a dit Il y a dit qu'il n'y a qu'une seule et unique personne qui mérite le ballon d'or. On peut stopper tout de suite les votes. C'est Karim Benzema. Un point, c'est tout. Rec, Tu comprends ce que je te dis Tu comprends Lionel Messi hein Le nain que vous idolâtrez. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit aujourd'hui, le seul et unique qui mérite le ballon d'or, suite à la saison qu'il a réalisée, c'est Karim Benzema. C'est pas un bambin Bon, il y a Neymar qui a dit que Vinicius méritait le ballon d'or. Mais Neymar, tu connais. Hein Dès qu'il va en soirée avec quelqu'un et qu'il s'amuse bien, ça y est, c'est son meilleur ami. Et c'est terminé. Et en plus, Vinicius, il vient du Brésil. Ça se trouve, ils ont dû aller au carnaval ensemble. C'est terminé, tu connais. Lui, il est en mode patriote. Mais on sait tous que c'est Karim Benzema qui mérite le ballon d'or. Si tu me dis que c'est quelqu'un d'autre qui mérite le ballon d'or, c'est que tu es comme Neymar. Toi, tu dois aller au carnaval. Tu dois aller boire avec Neymar. Mais oui! Va boire avec Neymar Tu vas me dire que c'est qui qui mérite le ballon d'or Modric, parce qu'il met des extérieurs Oui, ils sont beaux ces extérieurs, mais calme-toi C'est bon, on lui a donné un ballon d'or la dernière fois, alors que c'était un petit peu limite, même si, euh, voilà, c'est un grand joueur, mais bon, là, vous allez vous calmer. Vous allez le donner à qui Courtois hein? Parce qu'il arrête euh, des buts, il arrête des balles, c'est son métier, hein? hein Là, on te parle de, de joueurs qui font gagner l'équipe, on te parle pas de joueurs... Qui empêche les ballons de rentrer dans les cages. Tu vas me dire « Ouais, mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, Faudier ?» C'est mon problème. Le gardien, il ne touche pas au ballon d'or. Jamais Jamais Non, non, non, non Si vous le donnez à Courtois, là, faute professionnelle. Alors là, nous, on abandonne tout ce qui est ballon d'or. On ne regarde plus, c'est terminé. Déjà que là, là, on commence à vous attendre au tournant. Parce que là, vous commencez à retourner votre veste, à commencer à cracher sur Karim Benzema. Là, tu allumes la télé tu mets les infos, ils commencent à dire des trucs de malade. J'ai jamais vu ça. Ils sont en train de dire que là, s'il si Car... si y a eu des violences autour du Stade de France, c'est parce que Karim Benzema était sur le terrain. Donc Karim Benzema, quand il est venu au Stade de France, il a rameuté tous les mecs violents. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Ils sont en train de dire que Karim Benzema, il attire les gens violents. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que normalement, là, normalement, si j'entends ce que vous dites. Quand Karim Benzema va quelque part, il y a tous les, les, les violents, les Mike Tyson, les, les, les gens de l'UFC qui se rapprochent de lui. Il attire la violence. Tu vois ce que je veux dire Il attire le mauvais. Tu vois Tous les. Mais pourquoi vous ne l'utilisez pas en tant que, que, que, que policier hein Pourquoi Au lieu de lui cracher dessus. Si vous dites que Karim Benzema attire les, les, les violents, les, la violence et tout ce qui est mauvais... Prenez-le avec vous en tant que policier, vous marchez avec lui et tous ceux qui sont violents et qui vont s'approcher de Karim, vous les arrêtez, vous les mettez en prison au lieu de cracher sur lui. Là. Parce que moi, si je, moi, quand je vais dans votre sens, je me rends compte que à, à quel point vous êtes débiles, mais d'une débilité hein, qui, qui, qui, qui transcende toute l'humanité. Parce que même les, à l'époque euh, des Cro-Magnons, ceux qui, qui, qui, qui faisaient du feu avec des cailloux, ils ne pensaient pas comme vous. Ils ne pensaient pas, ouais, Karim Benzema, je sais pas quoi, ils n'en avaient rien à faire. Hein? Ouais, on va manger, on va pas manger, oh, je sais pas quoi. Toi, là, tu as, as un salaire, tu es rémunéré, tu viens, tu as la haine contre un Français qui représente la France au niveau international et qui remporte des coupes. Et tu viens, tu le salis, comme ça, gratuit, juste parce que tu ne l'aimes pas. Oh là là, mais je comprends pas. Vous avez pas dit qu'il faut être patriote hein? qu'il faut, faut mettre la France avant tout Et là, quand il y a un Français qui gagne, vous commencez à, à, à remettre en, en question les je sais pas quoi ?« Mais vous êtes hypocrite. »« Mesdames et messieurs, je suis désolé. »« Quelle hypocrisie !»« Oh là là Monsieur pro !»« Alors là, tu dois t'appeler Pascal Amateur. »« Je comprends même pas pourquoi ton nom c'est pro. »« D'ailleurs, là tu peux garder le nom pro, parce que ça ne s'écrit pas comme professionnel. » C'est écrit n'importe comment, P-R-A-U-D. C'est pas comme ça. Ça se voit que t'es pas un professionnel. Mais non!